Salut c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler eh bien, de stratégie de prix. On va parler de revenu management, de yield management. Peut-être que ça te parle aujourd'hui. Donc si tu fais de la location courte durée, tu fais notamment de la location sur Airbnb, bien évidemment que tu dois absolument avoir une stratégie. Tu dois poser de ces stratégies dès le départ en fonction eh bien, des caractéristiques de ton appartement, de, ton, de ta propriété, mais également aussi par rapport à ta ville, par rapport à la saisonnalité, bien évidemment. Et on va rentrer beaucoup plus dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo afin que je te livre effectivement une vraie stratégie que tu vas pouvoir appliquer pour tes futurs appartements ou pour tout simplement les appartements qui sont déjà opérationnels dans ta ville. Et petit teasing avant de démarrer. Sache qu'aujourd'hui, la stratégie que tu peux avoir peut complètement être à l'opposé de la stratégie que tu pratiques en fonction des caractéristiques de ton appartement. Mais on découvre ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton « s'abonner » tout en bas. Tu cliques dessus, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier. Je te parle aussi d'investissement en bourse puisque je me suis livré à un challenge que je fais maintenant tous les mois où j'investis une partie de mes revenus en bourse. Et je te parle aussi... D'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, bah moi, j'ai obtenu ma liberté financière grâce eh bien, à l'entrepreneuriat et plus particulièrement grâce à la sous-location professionnelle immobilière, mais également aussi grâce à la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'atteindre cette liberté financière sans crédit bancaire, sans apport ou un apport très faible et avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi, tu souhaites eh bien, faire comme moi, faire ces activités, eh bien, je t'invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Je t'invite à les récupérer tout de suite et toi aussi, ça te permettra eh bien, de te lancer dans cette aventure et d'atteindre cette fameuse liberté financière. Donc Aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de stratégie de prix donc bien évidemment pour faire du yield management, tu vas très certainement me dire, eh bien, euh, j'utilise peut-être des outils type Price Labs ou autres qui sont des outils qui nous permettent effectivement de manière automatique, en fait ce sont tout simplement des robots qui sont connectés à ton annonce et qui pratiquent des prix en fonction de différents paramètres. Mais moi, je pense que c'est aussi intéressant et important aujourd'hui, si tu es un loueur professionnel et que vraiment tu en fais ton activité et que tu cherches vraiment à doper la rentabilité, de bien t'intéresser à une stratégie. Et ça, j'ai envie de te dire, les robots aujourd'hui ne vont pas te la proposer, cette stratégie-là, tout simplement parce que eux, ils vont partir du principe que tu fais tout le temps de la location courte durée, et que bah, tout simplement, tu vas pratiquer des tarifs en gros basse saison et des tarifs haute saison. Alors bien évidemment que dans les faits, ça va être un petit peu plus, euh, comment euh, un peu plus compliqué que ça et il y aura beaucoup plus de paramètres que ça qui vont être affinés. On est, est d'accord là-dessus. Mais à mon sens déjà, dès le départ, il va falloir que tu aies une stratégie et que tu aies une vision de ton appartement qui va être complètement différente déjà de la par rapport à la caractéristique de celui-ci. C'est-à-dire que le comportement que tu vas avoir par rapport eh bien, à des petits appartements, des studios, des T1, des T2 ne va pas du tout être la même que si par exemple tu loues des maisons ou des villas. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va beaucoup plus s'attarder justement aux grosses maisons, aux, aux, comment aux, aux villas, euh, aux maisons avec de nombreuses chambres, vraiment aux, on va dire aux, aux propriétés qui ont une capacité d'accueil relativement importante. Déjà, avant de parler de ça, je voudrais quand même qu'on revienne sur la stratégie globale que tu dois avoir aujourd'hui quand tu fais de la location courte durée. Ce qu'il faut bien comprendre déjà au tout départ, c'est que euh, bah, finalement, quand on est plutôt en haute saison, il est relativement logique que, et j'ai envie de te dire, il faut même aller vers ça, que les prix soient maintenus le plus haut possible même jusqu'à la fin. Contrairement à quand on est en basse saison, on a plutôt tendance eh bien, effectivement, à avoir une stratégie où au contraire, on va baisser le prix assez rapidement parce qu'on sait qu'on est dans une saison qui va être compliquée. A l'inverse, comme je te le disais juste avant, plus la saison est haute, plus au contraire, eh bien, la stratégie va être de baisser ses prix le plus tard possible. Alors qu'à l'inverse, quand on est sur une période beaucoup plus froide, beaucoup plus basse, Là, il va falloir avoir tendance à baisser ses prix, au contraire, un peu plus tôt. Parce que, bien évidemment, encore une fois, c'est toujours cette notion d'offre euh, par rapport à la demande. Je veux juste refaire aussi un petit rappel rapide sur le yield management, le revenu management. Qu'est-ce que c'est que ça C'est tout simplement eh qu'on adapte des prix, nos prix, en fonction de l'offre et la demande. Et l'offre à la demande, bien évidemment, va varier en fonction de la saisonnalité, en fonction de si c'est plutôt la semaine, si c'est plutôt le week-end. Et puis, bien évidemment, par rapport aussi au marché, par rapport à ce qui se passe dans ta ville. Donc ça, ce sont des notions, des datas, des données qui sont collectées qu'on a aujourd'hui possibilité, on va le voir juste après sur mon écran, on va passer sur mon écran, on a possibilité eh bien, de les analyser, ces informations-là. Il y a des logiciels, comme je le disais en amont, qui sont capables de faire ce genre de choses, mais c'est surtout que ces logiciels-là n'intègrent pas, pas de stratégie. Et à mon sens, il faut avoir une stratégie, mais on va y venir juste après. Donc, le review management, c'est ça. Et si tu ne vois toujours pas ce que c'est, eh bien en gros, imagine-toi aujourd'hui en train de réserver un billet d'avion ou un billet de train et que tu renouvelles ton opération dans une semaine, quinze jours, voire un mois. Eh bien, tu verras que le prix te sera proposé ne sera pas le même, tout simplement. Et pareil aussi, si tu contactes ton petit voisin à côté de toi, bah, tu verras que son prix ne sera pas le même que le tien. Tout simplement parce que la compagnie a fait ce qu'on appelle du revenu management, c'est-à-dire que bien évidemment, les prix vont complètement varier en fonction eh bien de tout un tas d'informations et notamment, comme je te le disais, bah, la saisonnalité, la notion d'offre par rapport eh bien, à la demande, mais également aussi par rapport eh bien, à la concurrence et par rapport à ce qui est en train de se passer. Moi, je me rappelle une fois, j'avais réservé un billet d'avion et je suis arrivé trop tard en salle d'enregistrement. Donc, c'était un billet low cost et je suis arrivé trop tard en enregistrement. Et donc, la compagnie m'a dit « Non, c'est trop tard. Vous êtes arrivé trop tard, donc c'est terminé. Vous ne pouvez pas embarquer. » Et du coup, cette compagnie-là, bah, malheureusement, n'avait pas de solution à me proposer. Et du coup, mon billet était terminé, c'était mort en fait. Je ne me suis pas présenté en temps et en heure. J'avais un rendez-vous important, donc je, je partais en Espagne. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a fallu que je trouve une solution, une autre compagnie pour laquelle eh j'allais pouvoir partir tout de suite. Donc, je suis allé au stand Air France, qui a aujourd'hui des vols assez réguliers. Et là, j'ai payé un prix juste incroyable, qui était je crois dix fois plus cher que le prix que j'avais pratiqué, que j'avais eu par rapport à cette autre compagnie. Et quand j'ai posé la question justement au compteur d'accueil en disant ⁇ Mais je comprends pas, c'est un vol de dernière minute, le vol n'est même pas plein, enfin au contraire, vous devez avoir plutôt une politique euh, agressive sur les prix pour essayer de vendre bah, pas du tout ⁇ en fait, c'est complètement l'inverse et ce que je vais te faire comprendre et c'est bien l'objectif de cette vidéo, c'est que parfois la stratégie, on va, on va, et tu vas comprendre pourquoi après, la stratégie que tu as en tête, eh bien, malheureusement, parfois, c'est l'inverse qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut plutôt avoir une stratégie de garder des prix relativement hauts, même en dernière minute, mais tu vas voir que ça va répondre dans, dans certains cas. Pas dans tous les cas, bien évidemment. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Et ça va aussi être fortement lié eh bien, à, la, à la configuration de la propriété que tu as mis en location. Donc, comprends bien cette méthode-là déjà. Donc, tu vois, c'est un bon exemple, je trouve, puisque tout simplement, Air France sont partis du principe que si au contraire, tu viens en dernière minute et que tu loues un vol, c'est que tu as un besoin urgent. Tu en as absolument besoin du vol. Donc, ils n'ont aucun intérêt à casser le prix. Au contraire, il faut que le prix soit le plus cher possible. Tu comprends la démarche et que toi, je suis convaincu, tu te serais dit, et moi, c'est ce que je me suis dit en contrat d'enregistrement, je me suis dit, bah, en fait, le prix va sûrement être pas cher puisque c'est la dernière minute, il faut bien qu'ils remplissent. Pas du tout, pas du tout. Ils ne sont pas du tout dans cette logique-là et ils ont très bien compris et c'est comme ça qu'ils font justement leur revenu management et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. On referme cette parenthèse sur eh bien, le yield management que tu comprennes bien euh, et c'est surtout que c'est une belle introduction, je trouve, pour te faire comprendre que eh bien, parfois, c'est à l'opposé de ce que tu crois. Donc, la stratégie, on y revient. Au départ, il faut bien que tu comprennes que, je le redis, que quand on est sur des périodes vraiment, on est en basse saison, et eh bien, au contraire, on va avoir tendance à baisser nos prix, au contraire, et eh bien, le plus rapidement possible, entre guillemets. Alors qu'à l'inverse, qu'on est en plutôt en haute saison, on va prendre le plus de temps, on va vraiment atteindre la toute dernière minute pour au contraire baisser les prix, puisque, encore une fois, on va considérer qu'on est sur une haute saison, un peu le même principe que je te disais tout à l'heure avec mon exemple d'Air France, on est sur une haute saison, donc forcément, il y a une très forte demande. Et donc, qui dit très forte demande, dit qu'il n'y a pas nécessité à se stresser en se disant, il faut que je casse le prix, parce que je n'ai toujours pas réservé. Alors, je sais que ça va être un peu, ça va vous, euh, vous titiller euh, de vouloir baisser le prix, et je vois typiquement sur ma ville, on a le même exemple, puisqu'on a des événements sportifs, on a des événements automobiles, et c'est la même histoire. La même histoire. Et du coup, on a la même problématique. Et en fait, on sait très bien que même si on attend la dernière minute, on sait que nos appartements vont partir au bon prix, tout simplement parce que, encore une fois, l'offre et la demande fait qu'on eh est sur une très forte période haute saison, très très forte. Et donc là, on sait que, bah, du coup, on a une demande qui va être largement supérieure à l'offre. Et donc, il n'y a pas nécessité à casser le prix. A l'inverse, sur une ne pas être beaucoup plus faible, par exemple en janvier, qui est un mois qui est vraiment très creux pour nous, et eh bien là, bien évidemment, on ne va pas attendre la dernière minute pour baisser nos prix. Donc ça, c'est une notion que tu dois bien avoir en tête dès le départ. C'est quelque part le premier conseil que je peux te donner. Ensuite, il faut avoir une stratégie qui va changer en termes de durée de séjour par rapport eh bien, à la saisonnalité, encore une fois. Quand on est en basse saison, on va plutôt avoir tendance à, à essayer, au contraire, de convertir ses appartements dans de la location moyenne durée. Et c'est ça justement que ne, vous, que ne proposent pas aujourd'hui les, les différents outils qui sont disponibles sur le marché, puisque c'est dans la configuration que vous faites de la, que de la courte durée. Enfin, les amis... Je pense que quand vous êtes sur des basses saisons, si votre appartement, il est pris plusieurs mois, vous êtes plutôt content. Et c'est ce qui s'est passé sur la, le lancement d'un de mes appartements l'année dernière. On a démarré en pleine basse saison. J'ai enquillé, enchaîné directement sur des réservations moyenne durée. J'étais le l'homme le plus heureux du monde. Parce que sincèrement, je me suis dit, bah moi, mes appartements, ils sont remplis. C'est tranquille. Il n'y a pas à gérer d'entrée-sortie. J'étais sur de la moyenne durée. J'ai loué plusieurs mois d'affilée à des entreprises. Et certes, je n'étais pas au maximum de la rentabilité que je pouvais générer avec cet appartement, mais honnêtement, la rentabilité était quand même là et j'avais quelque chose de très intéressant en moyenne durée. Et du coup, pour moi, j'étais vraiment peinard. Je n'avais pas à me poser la question de comment je vais pouvoir remplir parce que ça y est, l'appartement était rempli. Vous savez, c'est le principe d'un vase. Il bah, vaut mieux d'abord remplir le gros d'un coup, remplir un maximum d'un coup, puis après, combler les petits trous éventuellement, euh, comme un, comme un gruyère. en fait, combler les petits trous avec des petites réservations. Hein, en basse saison, c'est vraiment compliqué de se dire je vais remplir comme ça. C'est complexe. Donc C'est pour ça qu'il est important en basse saison de plutôt aller sur une stratégie moyenne durée. Donc là, pour le coup, j'ai envie de vous dire la stratégie euh, du, du, du Price Labs ou autre qui va optimiser les prix, j'ai envie de vous dire euh, sur des périodes de basse saison, les prix ne vont pas trop varier quoi, et ça ne va pas trop euh, marcher. Alors qu'au contraire, si vous avez une stratégie où euh, par exemple si vous êtes sur Airbnb, vous mettez un prix à l'annuité relativement fort et qu'au contraire vous appliquez des remises très fortes sur des réservations par exemple à la semaine et encore plus au mois, eh bien là vous donnez toutes les chances d'aller chercher ces moyennes réservations. Mais encore faut-il que le calendrier soit ouvert parce que c'est bien d'avoir la stratégie en tête, mais il faut que le calendrier soit ouvert. Parce que si vous commencez à avoir des réservations, des bouts de réservation qui sont à droite à gauche, c'est mort c'est mort en fait. Vous êtes dans, encore une fois resté dans la stratégie courte durée. Donc c'est pour ça que tous ces outils priceless, beyond pricing », etc. sont des outils à, à bien euh, piloter parce que malheureusement, ils peuvent vous amener euh, à, à vous, à vous, à, tout simplement sur la courte durée. Et en fait, malgré que vous ayez ces outils-là, vous allez vous dire bah, « finalement, ça ne marche pas ». Finalement, ces outils-là, ils ne me permettent pas de remplir mes appartements. Finalement, la rentabilité n'est pas bonne. Bah, oui, tout simplement parce que ces outils-là n'intègrent pas un changement de stratégie que vous devriez avoir. Bien évidemment qu'en haute saison, saison c'est évident on va avoir tendance à louer plutôt à la nuitée ou de nuitée, etc. Parce qu'on sait que derrière, il y a tellement de demandes que bah là, ça va se louer comme du petit pain. Et au contraire, il ne faut pas du tout jouer la carte longue durée. Il faut au contraire faire que de la courte durée parce que là, ça va s'y prêter. Donc, vous comprenez que déjà, la stratégie va être différente en fonction de la saisonnalité. C'est déjà quelque chose que vous devez absolument avoir en tête et aussi par rapport à la stratégie de « je baisse mes prix ou je ne les baisse pas ». Alors, par rapport à ça, justement, on va y venir. On va rentrer beaucoup plus dans le détail. On va maintenant parler de, donc de ça, bien évidemment, mais on va aussi parler de la configuration, pas de la configuration, mais on va dire de la, aussi de la configuration, finalement, de la propriété que vous gérez, que vous, que, que vous avez sur, en courte durée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie que vous avez sur des petits appartements ou des appartements est complètement différente de celle qui correspond aux maisons et aux villas. Tout simplement... Parce que les maisons et villas sont généralement des, euh, des propriétés qui ont une capacité d'accueil qui est relativement forte et qui du coup font qu'on ne s'adresse pas du tout à la même typologie de clients et pas du tout finalement, euh, on ne répond pas aux, aux mêmes besoins qu'ont les voyageurs. Je m'explique. Quand vous avez des petits appartements, vous répondez principalement à des demandes qui sont de dernière minute, de plus en plus. Et donc, avoir une logique de se dire « moi, je me fixe les 15 prochains jours pour prendre mes réservations » et qu'en gros, si les 15 prochains jours, ils ne sont pas occupés, je commence à appliquer des remises et commencer à discounter le prix, c'est très cohérent. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, on en, vous aurez toujours une politique tarifaire qui sera différente entre la semaine et le week-end, puisque le week-end, généralement, on loue à peu près 30% plus cher. Donc, vous avez des petits appartements ou des appartements, des deux chambres, une chambre, etc., euh, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que derrière, on va plutôt jouer cette carte justement d'avoir cette visibilité sur les 15 pro prochains jours. Donc, si déjà vous prenez des réservations au-delà des 15 prochains jours, posez-vous la question, est-ce que finalement vous étiez au bon tarif Et alors, j'ai envie de vous dire, plus c'est loin, hein, plus on est sur des mois de plus en plus loin, plus là, je vous le dis, malheureusement, vous n'avez pas loué au bon tarif. Donc, vous avez perdu de l'argent, pour faire ça Donc, vous devez avoir cette vision sur les 15 prochains jours. Okay. Donc, vous avez cette vision. Et donc, s'il n'y a pas de réservation entre l'instant T et les 15 prochains jours, là, il y a effectivement des actions à mettre en place pour venir chercher des prix qui correspondent eh bien, euh, tout simplement euh, bah, à ce qu'on doit pratiquer en termes tarifaires. Mais quand vous louez des villas ou quand vous louez des maisons, vous avez des maisons en gestion ou en propriété, en acquisition ou en sous-location, peu importe, là, la stratégie n'est pas la même. Tout simplement parce que là, vous avez une capacité d'accueil qui est beaucoup plus importante. Généralement, on est sur au moins 4 chambres, 5 chambres, voire même plus parfois. Et là, j'ai envie de vous dire que vous accueillez plus des groupes. Et donc là, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que là, on n'est plus sur des réservations de dernière minute. Alors, on pourra y venir, mais on, on, on va, je vais compléter après, bien évidemment, dans cette vidéo. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ces réservations-là, au contraire, se prennent beaucoup plus à l'avance. Beaucoup plus. Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu ensemble. On passe sur mon écran maintenant. Je voulais vous faire voir justement sur ADN. Voilà, là, on a typiquement euh, l'affichage euh, du, du pacing qu'on a sur ADN. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la demande euh, donc future. Et ce qu'on peut voir notamment, c'est en termes de valeur. Donc, en termes de valeur, c'est très généralement bah, lié à des euh, capacités d'accueil beaucoup plus importantes ou des typologies euh, de biens, type maison par exemple, qui, qui vont accueillir ce genre de, de, de personnes-là et ceux qui vont pratiquer ce genre de prix-là surtout. Là, qu'est-ce qu'on peut avoir Regardez par exemple sur la période de octobre 2023. Donc on est Moi, je tourne cette vidéo, on est en mai, donc on est quand même sur très très loin. Regardez, il y a déjà des réservations qui ont commencé à être prises hein, sur ces dates-là et on voit bien que le prix moyen qui est pratiqué, on est sur des prix largement au-dessus du prix médian, du prix moyen qui est pratiqué normalement. Vous voyez qu'on est plutôt sur une moyenne à 98 euros. Là, tout ce qui est loué, c'est 256 euros, 265. Là, ici, sur cette période-là, on est plutôt à 264, plutôt à 245, etc. etc. Là, après, on commence à retomber, on est plutôt à 186. Donc là, pourquoi on a des prix qui sont aussi forts en termes de réservation Tout simplement parce que là, en fait, ce qui a été réservé, c'est plutôt des, des maisons avec des grosses capacités d'accueil. Et c'est logique. Parce que bien évidemment que quand vous avez un groupe, bah en fait le groupe euh, si, euh, vous allez vous y prendre longtemps à l'avance parce que vous savez très bien que l'offre qu'il y a sur le marché n'est pas importante. On le sait. Aujourd'hui, sur le marché, c'est principalement des studios, des T1, des T2, etc. Mais sur des grosses capacités d'accueil, il y en a beaucoup moins. Donc, les voyageurs le savent et savent qu'ils doivent s'y prendre suffisamment longtemps à l'avance parce qu'ils sont en train d'organiser peut-être eh bien une réception avec des amis ou pas alors ça va être une rencontre avec des familles ou ça va être par exemple un événement et euh, des d'entreprise ou ça va être enfin en gros il y a un mouvement important de plusieurs personnes et donc bien évidemment que ces personnes-là ne vont pas euh, s'y prendre en dernière minute parce qu'elles savent très bien qu'elles vont pas trouver ces logements-là. Donc elles s'y prennent et on le voit ici globalement longtemps à l'avance. Donc du coup Là, on est aussi sur une stratégie où il faut savoir ouvrir son calendrier suffisamment à l'avance pour aller les chercher ses réservations si vous êtes sur des capacités d'accueil assez importantes. J'ai envie de vous dire au moins 12 personnes. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, je vous ai fait une vidéo YouTube où je vous ai parlé du principe des « bundles ». Vous regarderez cette vidéo, vous la retrouverez. Le principe des bundles, c'est justement donner la possibilité à des appartements de taille moyenne de les convertir en appartements de grosse capacité pour répondre à une niche qui est sur le marché, pour répondre à une demande qui est, comment dirais-je, il y a une demande là-dessus. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Pareil aussi sur la stratégie tarifaire que vous devez pratiquer, il ne faut surtout pas s'affoler. Euh, sur, des, comment sur, des, euh, euh, sur des capacités d'accueil importantes, parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que des maisons, par exemple, ou des villas qui, euh, derrière, n'ont pas forcément pris de réservation euh, dans les, dans, même dans les jours qui précèdent, dites-vous bien que si, à un moment donné, euh, pour une raison X ou Y, euh, les voyageurs sont déçus, par exemple, du lieu où ils sont aujourd'hui, il y a tellement peu d'offres sur le marché qu'ils vont forcément se replier sur la, sur la vôtre. Je, je vous le dis très clairement parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre à proposer sur le marché. Il n'y a rien. Donc là, sur les capacités, les maisons, les villas, il y a vraiment une, une manière d'opérer qui n'a absolument rien à voir. Là, on n'est pas du tout sur une visibilité sur les 15 prochains jours, absolument pas. On n'est pas du tout là en mode à vouloir baisser les prix rapidement. Il faut bien que vous compreniez que les personnes sont en train de réserver pour dans au moins 45 jours, voire deux mois avant. 45 jours, ça me paraît plutôt bien. Et donc là, du coup, ça, vous pouvez le vérifier bah, justement avec RDNA. On le voit ici sur, cette, sur cet outil. On peut le voir aussi... Bah, typiquement avec le Booking train sur Erdena puisqu'on a la possibilité, justement, on peut cocher 60 et 30 jours et on peut ici justement indiquer le nombre de chambres. On peut très bien se mettre sur 4-5 chambres et Accommodation, par exemple, mettre au minimum 12 personnes. Et là, on va voir eh bien, que les demandes qu'il y a sont principalement longtemps à l'avance. Donc du coup, ça ne sert à rien de vouloir baisser vos prix. Euh, comment dirais-je, euh, trop rapidement, parce que, euh, encore une fois, euh, on sait que ce sont, des, ce sont des réservations qui sont assez lointaines. Et donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir ce calendrier. Et donc, l'approche sur des euh, capacités d'accueil importantes n'est pas du tout la même. Après, le vrai curseur, il est aussi sur euh, les réservations de dernière minute. Vous n'en aurez pas de réservation de dernière minute, très clairement. Il y a très peu de chances que vous ayez des réservations de minute. La seule possibilité qu'il y aurait, ce serait des voyageurs qui seraient complètement insatisfaits. Eh d'un logement euh, sur lequel ils sont arrivés qui a eu par exemple un, un problème dans le logement et vu qu'il n'y a pas d'autres logements disponibles sur le marché, là, euh, vous risquez même d'avoir un coup de fil de booking ou d'Airbnb qui va vous dire ouais, « Est-ce que votre logement est dispo Est-ce qu'on est en train de reloger euh, des personnes ?» Et on n'a vu que le vôtre, quoi, en gros. Il n'y a que vous qui êtes disponible. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est jackpot parce que vous pouvez encaisser. Alors là, vous pouvez louer euh, très très cher parce que là, j'ai envie de vous dire, vous êtes tout seul. Donc, euh, c'est euh, une possibilité. À mon sens, euh, ça, ça va être compliqué en dernière minute, de, de prendre des réservations. Et j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de casser les prix non plus. Tout simplement parce que si vous cassez les prix, vous commencez à casser ces prix-là, Et eh bien là, pour le coup, vous risquez de vous adresser à une clientèle qui est complètement différente. Et là, c'est qui Eh bien, c'est une clientèle qui veut faire des fêtes dans les logements, qui veut organiser des fêtes. Donc généralement, ça va être des personnes qui vivent localement, qui n'ont pas de review, qui n'ont pas d'avis sur votre sur, sur, sur, sur Airbnb, donc qui sont des limite des nouveaux entrants, et qui vont réserver en toute dernière minute. Pourquoi Parce que ça ne va pas être très cher, justement, parce que vous aurez pratiqué cette, cette, ce prix bah, agressif, parce que vous dites bah, « je n'ai pas loué, donc il faut que je casse le prix ». Mais au-delà de ça, vous allez vite vous rendre compte que vous allez tomber sur une typologie de personnes qui malheureusement va euh, bah, vous dégrader le logement et va organiser une fête. Donc, j'ai envie de vous dire, sur les grosses capacités d'accueil, les maisons, etc., eh bien, même si on arrive en dernière minute, eh j'ai envie de vous dire, laissez votre prix. Ne venez pas le casser, euh, faire un moins 50 ou autre, parce que là, vous allez complètement vous adresser à une autre typologie de personnes et c'est des personnes qui, au contraire, cherchent du prix en dernière minute parce qu'effectivement, ils sont en train d'organiser une soirée qui vient de se créer, qui a été réfléchie la semaine précédente lors d'une autre soirée, par exemple. Et du coup, bah, ils vont prendre votre logement parce qu'effectivement, il est pas cher et il a une capacité d'accueil qui leur correspond. Alors qu'à l'inverse, la typologie de personne qui va vous réserver suffisamment longtemps à l'avance, ce n'est pas dans le but de faire une soirée. Peut-être qu'il y aura effectivement un peu de bruit, etc. Mais ce n'est pas dans le but de faire la soirée comme on la connaît tous, hein, celle qu'on redoute le plus quand on est... Euh, propriétaire. Donc vous comprenez que euh, l'approche par rapport à ça est absolument complètement différente. Euh, on peut éventuellement aussi envisager de la location moyenne durée sur ce type de, de, de typologie de, de produits, des, des, des maisons ou autres. Mais sachez que euh, ça reste comme des produits qui sont plutôt rares sur le marché. Vous pourrez constater sur votre ville. C'est pour ça aussi que moi je vous l'ai dit. Si vous avez la capacité, vous avez par exemple deux logements qui sont situés sur le même immeuble, pourquoi pas créer un bundle pour justement eh bien, mettre sur le marché un produit où on sait qu'aujourd'hui, très clairement, eh bien, il y a de la demande et il n'y a pas une offre qui est juste incroyable. Et pourquoi je vous dis ça C'est juste que c'est un tips, un moyen, hein, aujourd'hui, bah, très clairement, de, euh, de venir gagner de l'argent assez facilement avec ce type de produit. Euh, c'est aussi un lieu où vous pouvez y aller sur les frais de ménage autant auparavant je vous dis les frais de ménage mettez-vous au plus juste, soyez au plus juste parce que bah, ça a un coût, autant là quand vous êtes sur des produits comme, ce, comme ceci n'hésitez pas à même faire de la marge sur les frais de ménage parce que pour le coup là les voyageurs j'ai envie de vous dire encore une fois vu que l'offre n'est pas très importante et eh bien ils sont prêts à accepter finalement toutes les conditions et toutes les propriétés qui vont se présenter à eux et qui seront disponibles sur la plateforme. Donc voilà les amis ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut. N'hésitez pas à poser vos questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous aussi, vous avez des maisons, etc. Est-ce que ça se passe de cette manière-là Comment vous gérez ça N'hésitez pas à les poser vos questions. C'est super important qu'on puisse échanger. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous dis rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. A très bientôt.